Bien, bonjour, nous allons démarrer. Je suis Raymond Macherel, animateur de la télé de gauche et nous sommes très heureux de vous accueillir à ce débat sur la bataille des médias. Euh, co-organisé par euh, la télé de gauche, donc un des médias du parti de gauche et la commission médias du parti de gauche euh, et nous sommes très heureux d'accueillir euh, euh, Henri Malheur qui est euh, professeur, animateur de Acrimed, Action Critique Média, Observatoire Critique sur les médias et François euh, Ruffin qui est journaliste. Euh, journaliste, créateur, animateur de Fakir, euh, journaliste à la base si j'y suis, euh, collaborateur au Monde Diplomatique et auteur de euh, La Guerre des Classes et les Petits Soldats du Journalisme. Alors euh, je ferai euh, une petite présentation brève euh, sur euh, le sens que nous avons voulu donner à, à ce débat, pourquoi euh, le parti de gauche a voulu euh, organiser ce débat, ensuite euh, nous aurons euh, un exposé de, de Henri Malheur et de François Ruffin et puis euh, un débat euh, ensuite euh, ouvert avec la salle. Euh, donc nous sommes ensemble jusqu'à euh, 19h30. Euh, pour le, le parti de gauche, l'enjeu de la bataille des médias euh, n'est pas euh, d'accéder aux médias euh, dominants tels qu'ils existent et de pénétrer la forteresse tenue par le, le pouvoir économique et, et ses agents euh, intellectuels professionnels, il est d'inventer un autre système médiatique de la même manière que euh, nous tentons d'inventer un autre monde politique, euh, euh, un autre monde possible. Et donc euh, d'inventer des médias indépendants, des médias de résistance, des médias euh, capables d'être créateurs de formes nouvelles, moteurs euh, d'émancipation, euh, révélateurs euh, de sujets qui ne sont euh, pas... Euh, traité dans les médias dominants, accélérateur de pensée, de réflexion, de liens. Et de ce point de vue, l'Internet est un outil précieux pour nous, un outil d'émancipation où, grâce à l'outil Internet, chacun peut devenir émetteur d'un message construit, diffusé et fabricateur aussi de liens sociaux. Un des enjeux, il consiste aussi à être capable, à ce que chaque citoyen soit capable d'analyser et de critiquer le système médiatique tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire d'être capable de saisir ses logiques économiques, de déceler le fonctionnement de ces journalistes aux ordres, de saisir l'énormité des moyens dont dispose le système médiatique dominant. Et les moyens qu'il met au service de l'idée, finalement, idée politique, qu'il n'y aurait pas d'alternative au système. Hein, le fameux TINA, there is no alternative au système tel qu'il existe aujourd'hui. Et enfin, énorme moyen pour tenter d'occulter la réalité des rapports de force, des souffrances et des désastres que le capitalisme produit. Et de ce point de vue, euh, la bataille des médias euh, consiste euh, pour le parti de gauche euh, en un combat euh, qui serait capable de déchirer cette espèce de deuxième peau du système capitaliste euh, et qui recouvre cette deuxième peau des médias, qui recouvre la réalité euh, du système capitaliste. Euh, car les médias, on, on s'en aperçoit, sont, construisent une vérité, qu'on peut appeler vérité médiatique, qui leur est propre, euh, et euh, vérité qui est séparée euh, du monde réel que nous vivons euh, tous les uns les autres euh, le, le plus souvent. Euh, on parle par exemple de problème des banlieues, et nous savons euh, que le problème des banlieues est d'abord une construction euh, médiatique. Et euh, autre point qu'il faut avoir en tête, c'est cette idée que nous, euh, à gauche, euh, parti de gauche, front de gauche, euh, ceux qui ont voté non en, en 2005, nous sommes... Porteur d'une alternative au système et nous avons gagné une bataille face aux médias dominants c'est celle de 2005 alors que les médias dominants nous serinaient justement qu'il n'y avait pas d'alternative et que voter non c'était être contre l'Europe etc nous avons gagné cette bataille et nous l'avons gagné sur le terrain des médias, en grande partie grâce à l'émergence de médias nouveaux, que sont les outils Internet. Tout le monde peut se souvenir du blog d'Étienne Chouard, qui a été un grand succès à ce moment-là. Et du coup, à ce moment, beaucoup des vieilles ficelles du journalisme officiel sont tombées. Euh, euh, les, les murs des, des, des fausses évidences qu'on qu rencontre aujourd'hui autour du débat sur les retraites à l'époque sur l'Europe beaucoup sont tombés et puis euh, pour conclure donc, sur le, le, le sens qu'on a voulu donner à cette bataille des médias euh, nous sommes un parti, parti de gauche porteur d'un projet émancipateur un parti d'éducation populaire qui aspire à ce que chaque citoyen soit capable de formuler l'intérêt général et euh, du coup, euh, le système médiatique tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ben, il vise à empêcher euh, l'apparition d'un champ public unificateur euh, euh, construit autour de cette idée de l'intérêt général. Donc euh, la bataille euh, médiatique est l'affaire de chacun d'entre nous. Et nous commençons à dire que, y compris dans les médias dominants, le slogan « qu'ils s'en aillent tous » est un slogan qu'on peut porter. Voilà. D'accord, donc la parole est à Henri Malheur de Acrimed, qui parle en premier avec le petit micro, parce que les débats sont filmés par la télé de Comme je ne suis pas très souvent à la télé... Je ne sais pas Dans bien. Il oh, faut que je demande à Ruffin, il sait faire ce genre de choses, Ruffin. Tu ne sais pas faire ça Et Voilà. <rire> ah oui, c'est un métier, oui. Il y a même une formation permanente. D'abord et avant toute chose, je tiens à vous remercier pour cette invitation de notre association Action Critique Média, qui depuis 15 ans, depuis 15 ans avec d'autres bien évidemment, a investi le terrain de la critique, de la contestation des propositions et, des, et de l'intervention sur la question des médias. Ce n'est pas une, un remerciement simplement protocolaire, c'est une façon de dire que nous nous réjouissons toujours quand ça arrive, mais ça arrive trop peu souvent, que la question des médias figure au centre ou pas trop à la périphérie des préoccupations des syndicats, des associations et des formations politiques. Nous le faisons d'autant plus que ACRIMED est un front de gauche élargi. Euh... Puisque c'est une association dans laquelle on rencontre des militants et des militantes Encarté ou non, à peu près de toutes les sensibilités de la gauche. On signale des membres du Parti Socialiste, du, du Parti de Gauche, du PCF, du NPA, des différents courants libertaires. Et c'est un le, le motif de, de petite fierté, on a bien le droit d'avoir une petite fierté pour une association, de montrer que l'on peut, euh, sur un terrain particulier, réaliser des convergences et une unité de réflexion et d'action suffisamment profondes, qui ne résout pas toutes les autres divergences – vous êtes bien placé pour le savoir – qui peuvent exister euh, parmi ceux qui, syndicalistes, associatifs, militants politiques, souhaitent qu'il y ait enfin dans ce pays une gauche de gauche. Et pour qu'il y ait une gauche de gauche dans ce pays, il faut effectivement faire de la question des médias l'enjeu d'une véritable bataille. C'est-à-dire d'en faire, ou plus exactement d'en refaire, car ce terrain a été trop longtemps déserté ou minoré, une question démocratique et politique essentielle. Alors pour ça, il y a euh, mille moyens. Je vais en citer trois, ça me permet d'avoir une intervention en trois parties, parce que je sais que celle de François aussi en comprend trois. Alors, <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, faire de la question des médias une question démocratique Ça veut dire simplement contester, proposer, mobiliser. Contester. Finalement, la contestation, ça consiste d'abord à informer. À informer sur l'information, à informer sur les médias, et à informer sur les journalistes. Pourquoi faut-il qu'une association, ou une formation politique, ou euh, tel ou tel auteur critique des médias, ou le journal Le Plan B, euh, pendant plusieurs années, euh, ont-ils rempli euh, et remplissent-ils cette fonction ben tout simplement parce qu'il faut briser le monopole de l'information sur l'information que détiennent les médias dominants. Je sais qu'il existe, certaines sont respectables, très peu, une critique ou des critiques des médias dans les médias. Oui, mais la plupart du temps, ce sont des critiques médiatiques des médias qui sont des produits médiatiques comme les autres et soumis aux logiques marchandes, économiques, journalistiques de la critique des médias. Et le but d'une émission, ou d'un site de critique des médias, ça n'est pas de faire de la critique des médias un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu de contestation, de proposition et de mobilisation. Alors, informer sur l'information, ça veut dire quoi ben, Là, je vais être très court s'est informé sur ces biais, sur toutes les formes de désinformation, sur la mutilation du débat démocratique, sur le pluralisme anémié auquel nous sommes périodiquement confrontés et qui soulève de temps en temps des vagues d'indignation. Ce fut le cas en 2005. Et puis aussi de grandes vagues de résignation. J'espère que ça ne sera pas le cas lors de cette rentrée sociale en 2010, dont vous savez mieux que moi peut-être quels sont les enjeux importants pour l'ensemble des salariés ou de ceux qui voudraient l'être dans ce pays. C'est informé sur, sur les médias, sur les oligarchies économiques et politiques, qui les contrôlent, qui leur dictent leur orientation. Et c'est informé sur les journalistes, leur formation. Ça, euh, François en dira peut-être quelques mots, bien qu'il soit loin de sa période de formation. Maintenant, Il, il est formé maintenant. Bon, et <rire> déformé. Bien. Donc c'est contesté. Et contester, euh, il faut bien comprendre, euh, je voudrais être bref là-dessus, mais le dire, c'est entretenir un autre rapport aux médias. Pourquoi Parce que ce qui prévaut, ce qui a prévalu, et ce qui prévaut encore, c'est un rapport instrumental aux médias dominants. Évidemment, une association, une formation politique, un syndicat... Un collectif, quel qu'il soit, a besoin de faire connaître ses propositions, ses actions, ses interventions et parfois de les tailler à la mesure de ce qui est médiatisable. Et nous serions les derniers à considérer que cette volonté de faire connaître ses propositions, ses interventions et ses actions à travers les médias dominants soit intrinsèquement condamnable. En revanche, il y a une question qui est fort peu, ou à notre avis fort mal posée, c'est comment se servir des médias dominants sans leur être asservi. Et ça, euh, je le dis franchement, le compte n'y est pas. Alors, je sais, euh, je regarde la télévision qu'il est arrivé à Jean-Luc Mélenchon de dire des choses désagréables à Arlette Chabot. Vous remarquerez quand même hein, qu'il a de la, de la chance, Jean-Luc. Hein. On lui a gardé Arlette pour les prochains débats à vous de juger. Donc... Euh... S'il est invité, ça promet quand même quelques moments intéressants, mais euh, ça va bien évidemment au-delà, et je suppose qu'il en conviendrait, de la simple contestation, aussi vigoureuse soit-elle, occasionnelle. C'est un autre rapport qu'il faut instaurer pour essayer d'éviter les pièges les plus courants sur lesquels on reviendra peut-être dans le débat, qui sont ceux d'une personnalisation qui échappe au contrôle des formations politiques et à leur vie démocratique, d'éviter la pipolisation, ça c'est quand même plus facile, d'éviter de se livrer au spectacle médiatique au détriment, précisément, des propositions que l'on défend, des capacités de mobilisation que l'on soutient et où on finit par faire des actions médiatisables et on se préoccupe plus de l'invention de formes médiatisables que de l'organisation des forces. Il y a quand même pas mal de pièges. Et il faut dire que, euh, dans le meilleur des cas, un grand retard a été pris au sein des différentes formations pour réfléchir à ces questions. Je dis dans le meilleur des cas, parce que je ne citerai personne, je ne veux pas me faire d'adversaire ici, il y en a qui ont renoncé à toute réflexion et qui considèrent qu'il suffit de dire « si on te donne un micro, prends-le », et la question est réglée. Or, comment contesterions-nous les rapports, les, les médias, si nous entretenons avec les médias le même rapport que ceux qui qu les faux experts, les pseudo-journalistes, les représentants politiques de ce que l'on appelle parfois les partis de gouvernement Comme s'il y avait des partis qui n'étaient pas de gouvernement, ou qui n'aspiraient pas, d'une façon ou d'une autre, à gouverner. Ça, c'est le premier point. Contester alors on peut ensuite développer dans la discussion je pense qu'on le fera deuxième point, évidemment pas pour contester pour le plaisir, et évidemment pour ceux qui connaissent le site d'Acrimède, je reconnais je reconnais que parfois nous nous faisons plaisir et que quand nous tombons à bras raccourcis sur un médiacrate je n'en citerai pas bien ils sont nombreux bien. mais c'est pour attirer l'attention sur la nécessité voire l'urgence de transformation du paysage médiatique donc je vais dire quelques mots, tu, tu m'interromps si je suis trop long, quelques mots sur les propositions. Alors, première chose, c'est lui qui m'a ouvert la voix de, là-dessus. Évidemment, la première des propositions pour une association, un syndical, un parti politique, c'est de développer ses propres médias et de soutenir les médias alternatifs. Ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, le convenait pas dans le rapport entre les associations, les syndicats et les forces politiques... D'une part, et les radios associatives, l'internet alternatif et les télévisions associatives, quand elles ont réussi à survivre à ce qu'il faut bien appeler une tentative réussie d'étouffement de la part des dix partis de gouvernement, c'est-à-dire de ceux qui ont gouverné pendant la période récente. Mais les médias alternatifs, aussi indispensables soient-ils, ne constituent pas une alternative aux médias. Une formation politique, quelle qu'elle soit se déconsidérerait si elle ne le faisait pas des propositions de modification d'ensemble du paysage médiatique. Je vais en formuler trois. Euh, on en a en escarcelle plus, hein, mais euh, il m'a dit moins de six heures d'intervention, donc je vais respecter le temps de parole qui met imparti ou essayer. Bien, je vais en formuler trois. Trois pistes simples. La première chose à dire c'est que. Il faut rebâtir un service public de l'information, des télécommunications et de la culture. Rebâtir. Oh, je sais bien qu'il existe un secteur public. Enfin, il en reste un. Mais secteur public ne signifie pas du même coup service public. Or, pour rebâtir un tel service public, il me semble qu'il y a deux ou trois piliers, au cas où on aurait besoin d'une canne supplémentaire. Il y a deux premier pilier les médias associatifs qui contribuent à un service public d'information. Et quand je dis médias associatifs, il faut bien se comprendre. C'est à la fois le média des associations, en prenant association dans le sens le plus large, formation politique, syndicats, etc. Et ce sont les médias associatifs qui ont une structure coopérative, même s'ils ne sont pas liés à des associations, ou à des syndicats, ou à des partis politiques identifiés, ou à des formations culturelles euh, identifiées. C'est un pilier absolument indispensable. Et puis, Évidemment, un secteur public refondé, rebâti, refinancé, ré, euh, réorienté. Voilà les deux piliers d'un service public de l'information. Avec une règle qui est finalement assez simple, si on y réfléchit. Ensuite, on peut détailler quand même, il hein, ne faut pas être trop frustre et trop rustre. Ça consiste à dire que des pouvoirs politiques démocratiques sont des pouvoirs politiques qui donnent la priorité, si ce n'est l'exclusivité de l'aide publique aux médias associatifs et aux médias publics. Et les autres qui se démerdent. Or, nous n'en sommes pas là. Nous vivons dans un régime dans lequel l'ensemble des politiques suivies par la droite, mais aussi par une certaine gauche pendant des décennies, ça a été de favoriser systématiquement, volontairement ou pas, l'expansion du secteur privé. Pour ceux qui, auraient, qui auraient la mémoire courte, c'est quand même un gouvernement de gauche qui a inventé la cinquième chaîne, qui a inventé Canal+, et qui a légitimé par avance, même s'il ne l'a pas fait lui-même, la privatisation de TF1. Donc, la première proposition, qui est simple, une appropriation démocratique des médias passe par deux formes d'appropriation. L'appropriation publique, qui n'est pas en soi bureaucratique et étatique, sous certaines réserves, et l'appropriation associative et coopérative. Et c'est celle-là qui doit avoir la priorité. Pour qu'un tel service public émerge, il faut encore deux ou trois petites choses que je mentionne, mais très brièvement, quitte à y revenir dans la discussion. Nous vivons une période où se conjuguent une formidable révolution technologique et une véritable contre-révolution économique. La révolution technologique, c'est la numérisation. La contre-révolution économique et sociale, vous l'avez compris, c'est la dérégulation. Un des secteurs les plus touchés par ce double mécanisme, ce sont les télécommunications et la poste on ne peut pas dissocier. Pourquoi Parce que même les groupes médiatiques les plus puissants, euh, Canon et Béton, Bouygues et Lagardère, ce sont des géants, enfin des géants euh, hexagonaux, enfin Lagardère c'est quand même international, hein, sur le plan des médias, mais ce sont finalement des nains sur le plan économique. Tandis que les industries de la télécommunication, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale, France Télécom, privatisée, ce sont encore des nains enfin qui sont en train de grandir en ce qui concerne la diffusion de de la culture, du sport etc. mais ce sont des géants sur le plan économique et nous avons maintenant tous les signes avant-coureurs que d'une convergence possible euh, avec les bagarres en cours entre les deux secteurs, appelés les comme ça les secteurs des médias traditionnels plus internet et les télécommunications ça veut dire quoi c'est que rebâtir un service public de l'information, des télécommunications et de la culture, ça consiste à remettre en cause la privatisation des télécommunications, ça soulève une question européenne extrêmement grave, je vous laisse en débattre, apparemment vous en avez débattu dans un autre atelier de l'Europe, Bien, mais on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dissocier. L'enjeu est considérable, et donc c'est simple, il peut... Alors, les médias privés, ben, je voudrais dire quand même une chose qu'on ne dit pas assez souvent, mais qui va de soi. La première lutte contre la concentration et la financiarisation des médias privés, c'est d'abord le renforcement du pôle public. Ensuite, on peut mettre toutes les barrières, et il faut les mettre en matière de seuil de concentration, de contrôle, etc. C'est deuxièmement, je vais aller très vite, considérer qu'il faut déprivatiser TF1. Parce qu'aucun secteur public de l'audiovisuel ne peut remplir les vocations démocratiques qu'on peut amener à, leur pro... à définir s'il vit dans une concurrence libre et totalement faussée avec TF1. Et puis, troisièmement, on peut se poser une question, je la pose par provocation, faut-il nationaliser le monde Peut-être. Deux... Première série de propositions. Deuxième série de propositions. Si on veut désassujettir les médias par rapport à l'emprise de l'économie capitaliste. Il faut aussi la, désach... Désach... Ah la soustraire à l'emprise du pouvoir politique. Donc il faut rebâtir, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon reprendre partiellement cette proposition que nous avons mise en débat, hein, on n'a aucun droit de propriété, vous pensez bien là-dessus, rebâtir un Conseil national des médias. Pas un CSA qui est la couverture du pouvoir politique, quel qu'il soit, quel qu'il soit de gauche ou de droite. redéfini dans ses missions, redéfini dans sa composition, et peut-être, mais ça, ça n'engage que moi, d'ailleurs tout ce que je suis en train de dire n'engage que moi, à Crimède on discute de tout ça, il n'y a pas de position officielle du parti, hein. euh, et peut-être même constitutionnaliser ce pouvoir. Je donne un simple indice, pour ne pas être trop long. Il y a un paradoxe absolument extraordinaire, qui est un véritable scandale sur le plan politique, et même sur un plan purement intellectuel. On peut concevoir qu'on défende le mode de scrutin majoritaire. Ça peut se concevoir. On connaît les arguments. Stabilité, proportionnelle, égale fidélité, mais instabilité. Il y a un débat, Acrimède, l'association ne peut pas intervenir dans ce débat, bon, mais ça peut se confondre. Mais il n'y a absolument aucune raison, aucune raison, que le pluralisme médiatique soit indexé sur les modes de scrutin. Aucune. En matière de médias, c'est la proportionnelle ou rien. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas grand-chose. Or, seul un organisme public distinct des organismes élus le vénérable Sénat euh, la noble Assemblée nationale de compositions différentes associant les usagers les acteurs des médias et les formations politiques peut être un gage d'indépendance par rapport à un gouvernement ou un parlement et à un CSA qui en est, euh, on ne sait plus qui est l'ombre de qui mais enfin qui en est le cache-sexe c'est une deuxième proposition Ensuite, on peut la détailler, réfléchir, l'améliorer. Quand on fait des propositions, il faut qu'elles soient techniquement à peu près viables. Mais elle me paraît tout à fait essentielle. Si on ne dégage pas un espace politique pour l'animation de la vie des médias qui soit distinct des formes actuelles de gouvernement et de représentation euh, législative, euh, on continuera comme avant. Quoi, hein euh, sous la droite, ou sous une gauche, Peut-être un peu rénové. Deuxième proposition. Troisième proposition. Les journalistes. Ah oui, il faut s'occuper d'eux. Alors là, je vais peut-être prendre le contre-pied de, de tendances spontanées qui existent, on le sait, nous, dans les, parmi les publics, comme on dit, euh, euh, des débats auxquels nous participons. En ce qui me concerne, je suis contre un ordre national des journalistes. Mais j'allais plus loin, euh, en suivant d'ailleurs la thèse d'un sociologue qui s'appelle Denis Ruellan, que, que je retraite à ma façon. Le journalisme est une profession floue, très floue. Pas de diplômes nationaux, pas de compétences avérées et sanctionnées par des diplômes. La majorité des journalistes le sont sans avoir été passé par une école de journalistes. Et le professionnalisme qu'ils invoquent, ils l'invoquent à l'abri la ba... souvent de la carte de presse, qui purement et simplement est une carte que j'appellerais tautologique, puisqu'elle consiste à dire un professionnel du journalisme, quiconque perçoit 50% de ses revenus en bossant dans une entreprise de presse. Voici, Gala, etc. C'est un vrai professionnel. Bien alors on a tendance à se dire rapporté à d'autres métiers les médecins, les instituteurs qu'il s'agisse de professions libérales ou qu'il s'agisse de professions qui ne le sont pas faudrait quand même mettre un peu d'ordre dans tout ça et rendre ça un peu moins flou je ne crois pas je ne crois pas parce que ce flou historiquement a produit toujours des effets ambivalents le pire je n'insiste pas on peut, la liste serait trop longue mais aussi le meilleur c'est parce qu'on entre en journalisme par les voies les plus diverses qu'il y a une certaine productivité euh, du journalisme s'il y avait une formation nationale unifiée et exclusive et exclusive des journalistes le compte n'y serait pas ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de formation des journalistes au premier rang François Langérinas, ce qui m'en voudrait si je disais qu'il n'y avait pas de formation des journalistes euh, et c'est vrai que la, propo, la proposition qui consisterait à faire en sorte qu'il existe des diplômes nationaux des journalistes qui ne soient pas assujettis à une formation immédiatement animée par des managers de la presse, où on vous apprend simultanément les techniques et la publicité, ça vaudrait mieux. Ça vaudrait mieux. Mais je pense qu'il vaut mieux que la profession reste floue. Le problème, c'est qu'il faut diversifier ce flou. Et donc, je boucle ma boucle pour diversifier ce flou. La moins mauvaise solution, c'est de donner la priorité aux médias associatifs et aux médias du service public. Et deuxièmement, en matière de déontologie et du contrôle déontologique, il y a deux mesures simples à prendre. L'une qui est communément défendue par tous les syndicats de journalistes, enfin les principaux d'entre eux, donner un statut juridique aux rédactions et élargissons aux salariés et aux créateurs dans les médias, parce y tout le domaine de la culture et du divertissement, lui donner un statut juridique. Les rares endroits où il en avait un, ils sont en train de le perdre, le monde, Libération. Les sociétés de journalistes existent encore, mais avec un pouvoir très limité, et dans l'audiovisuel... Dans l'audiovisuel, on a eu la totale. Ouais, euh, je suis président, je m'appelle Jean-Luc je nomme mon copain Philippe Val, je nomme ma, ma, mon copain Renaud Delis, je vire les pas copains euh, euh, Porte et, et Guillon. Euh, ah, je m'appelle Fimelin, je viens d'être nommé par le président de la République. Euh, Arlette, euh, tu gardes les débats avec Mélenchon, mais on te remplace. <rires> je dire, pour faire plus antidémocratique et pour rendre impossible le impossible contrôle collectif des journalistes pour ne parler que sur leur propre activité professionnelle. Bon, Donc il y a une deuxième mesure à, simple à prendre qui ne consiste pas à un ordre des journalistes. C'est de donner un statut juridique aux rédactions et dans le secteur public, de soumettre la nomination des responsables de l'information à l'accord préalable des salariés, avec un droit de veto. Et dans ce cas-là, Arlette Chabot, elle n'aura plus de débat avec Mélenchon pas compliqué et puis la, la dernière mesure pour éviter toutes toute ces idées qui traînent souvent dans les débats il faudrait les contrôler etc c'est que le meilleur contrôle de l'activité des journalistes c'est le débat sur le journalisme ça me paraît absolument évident en forme de demi-boutade demi parce qu'on n'est pas complètement mégalo hein une association comme Acrimed contribue à l'assainissement du journalisme au moins autant que les sanctions infligées à Florence Schall par la direction de TF1. La peau Florence Schall qui a fait un bug assez lamentable, eh bien ça, dis, ça ternissait l'image de marque de la chaîne, hop, virée. Je n'ai pas dit que c'était une excellente journaliste. Je dis que là, virer pour ça, franchement, il aurait fallu virer toute la rédaction. Hein. Donc, euh, pour les journalistes, 4, 4 minutes 4 Ah bon 4 heures, il me dit. Bon, J'en je, je, viens à mon troisième point, ça, vous allez voir, ça va aller assez vite. Non mais ma demi-boutasse, c'est ça, c'est que euh, nous avons besoin, je ne dis pas simplement d'Acrimède page de pub avant 20h, parce qu'après pub... 20h, la publicité est supprimée sur les services publics. Euh, vous avez tous les moyens de cotiser, d'adhérer, euh, euh, et de participer à notre activité. Mais que se multiplient toutes les instances de débat sur la question des médias. Pourquoi Parce qu'il y a un principe qui est simple et dont nous devons nous-mêmes nous pénétrer. Parce qu'on n'en est pas toujours convaincu. C'est que le droit à l'information, n'est pas simplement le droit d'être informé, c'est le droit d'informer. Et les journalistes n'ont pas le monopole du droit à l'information. Eh bien, une association comme la nôtre, avec d'autres, des publications, etc., nous brisons ce monopole de l'information sur l'information. J'ai terminé en deux phrases. Troisième chose, mobiliser. Euh, contester, c'est bien. Proposer, dans l'air toujours agité de la contestation. Hein, C'est-à-dire pas euh, un programme qu'on sort à deux mois des élections euh, et puis le reste du temps on roupit et on laisse filer dans l'espoir que comme ça on aura plusieurs tabourets euh, dans euh, les émissions de services public euh, entre 18 et 19h chez Demorand sur, t sur Europe 1 ou des choses comme ça. Hein. Mais mobilisés euh, la question de l'information, de la culture, du divertissement, etc. est une affaire qui est beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux seuls journalistes. Or, il faut que nous ayons l'honnêteté de tirer le bilan. Depuis des décennies, à reculons, sans gloire, seuls les syndicats de journalistes se sont emparés de la question des médias occasionnellement telle ou telle formation politique, de façon continue, systématique, opiniâtre, pour l'instant encore aucune. Je vous souhaite que le parti de gauche soit l'une d'entre elles. Ça marche Je ouais. D'accord. D'abord, de la même manière que Henri, de toute façon, nos interventions vont se récouper quand même en plusieurs endroits. Euh, je voudrais vous remercier, remercier les, les personnes qui organisent ce débat et cette université, enfin ce remue ménage, parce que. Euh, ben, il y a tout un travail invisible quand on vient s'asseoir derrière une tribune qui a été opérée avant pour que pour que ça puisse avoir lieu, et souvent un travail qui est bénévole. Donc, euh, j'ai un remerciement pour ça. Ensuite, Raymond, euh, bon, j'avais prévu d'arriver avec mon topo à moitié près. Euh, en gros, il m'a fait comprendre au téléphone qu'il ne fallait pas qu'il y, y ait de hors-sujet, euh, que c'était la bataille des médias, la bataille des médias. Bon, donc, j'ai euh, fait un, un plan en trois points, moi aussi. Le premier point, donc, euh, euh, ouais, oui, il m'a dit aussi, que bon, grosso modo, vous saviez déjà peu. le constat sur ce qu'il y avait aujourd'hui, que les journalistes étaient essentiellement issus des classes moyennes, que c'était la propriété des marchands marchandises, tout ça. Bon, on passe sur le constat, on arrive directement à la suite. Quoi. Donc, premier point, la bataille pour la transformation des médias. La bataille des médias, j'entends ça d'abord comme la bataille pour la transformation des médias. Quand on entend bataille des médias, ça supposerait que cette bataille soit engagée. Or, euh, je pense qu'elle a plutôt été abandonnée. On peut même dater... Le moment euh, à partir duquel cette bataille était ab abandonnée. Bon, J'ai participé à un bouquin sur le, le programme du Conseil de la, national de la Résistance. Je suis remonté dans les archives jusque, euh, bon, euh, entre autres, le rachat de Paris-Normandie par r 100, qui se déroule donc en, en 1972. Et où on commence à avoir des tracts qui circulent dans la rédaction de Paris-Normandie qui dit non à Ersan, d'où sort le chef de bande Robert Ersan, de la tanière des fauves qui l'air de 40 à 44 sur le cadavre des persécutés, ratios et des résistants. Je pense que c'est bon de se remettre un peu dans le ton des fois des années 70 quand on, on dit que euh, les médias euh, critiquent, ils vont un peu fort et puis tout ça, quand on se rend compte ce que pouvait être la presse dans ces années-là. Alors ensuite, on a un éditorial du monde. Je vous rappelle qu'il s'agit juste du petit Paris-Normandie. dire, le journal de Rouen. Et là, on va avoir un débat national, avec le monde qui titre « La presse comme marchandise », la constitution d'un énorme groupe de presse quotidienne, l'ensemble possédé par un seul homme, c'est un monopole. Du monopole de l'argent, le pas est vite franchi, il l'est déjà au monopole d'opinion. Alors, évidemment, le groupe d'assaut comparé à Lagardère aujourd'hui, Lagardère qui, qui est actionnaire de, du monde et qui veut monter dans le capital du monde, le, le, le groupe R100 de l'époque, est une fourmi comparé au géant Lagardère d'aujourd'hui, en tout cas sur le, sur le domaine des, des médias français. Ensuite, on a euh, l'éditorialiste du Monde qui réclame même la mise sous séquestre de Paris-Normandie à l'époque. On a le mise de la sculpture de Giscard qui proteste contre la violation des principes proclamés à la libération. Et on a tout un tas d'intellectuels, Jean Guéhenneau, René Char, Vladimir Iriankélévitch, Roland d'Orgelès, Vercors, et ainsi de suite, qui pétitionnent contre le fait que Paris-Normandie passe à Robert-Hersand. Alors là, évidemment, moi, je fais la comparaison avec qu'est-ce qui se passe quand on a... Euh, bon, j'ai parlé du Monde, mais quand on a eu TF1, quand on a eu euh, des, des, des maisons d'édition aussi, parce qu'il faut parler de l'édition, des maisons d'édition entières qui sont passées du, de Vivendi à Ernest-Antoine Seigneur, de Ernest-Antoine Seigneur au fond espagnol de Planeta, tout ça s'est produit dans l'absolue indifférence. Alors, qu'en est cette indifférence Elle naît pour moi en 1983. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, il y a une levée de bouclier avec le texte du Conseil National de la résistance. Euh, le programme de François Mitterrand en 1981, sa 95e proposition, c'est l'application des ordonnances de 1945 sur la presse. Donc, on arrive en 80 avec ça. Il se dit bon, il arrive là, il se dit bon, est-ce que c'est l'urgence Franchement, hein, de bon, on va se mettre à dos donc R100 achète. Est-ce que c'est l'urgence à ce moment-là Je pense que c'est pas le moment. Bon, il y a des attermoiements, Finalement, Pierre Monroy se lance dans la bataille à l'automne 83. C'est-à-dire, au moment où déjà la gauche est sur le reculoir, ça va être la plus longue séance de questions à l'Assemblée nationale, avec Madeleine, Séguin, et ainsi de suite, qui vont pilonner le texte pour que le texte ne passe pas, le texte va finalement être coulé, et donc, bon, l'offensive va s'arrêter là. Mais non seulement il va y avoir cette offensive, enfin, contre, contre le groupe ernst notamment qui va s'arrêter, mais il va y avoir, à ce moment-là, la création de Canal+, qui est donnée à Rousselet, donc qui est l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, donc en termes L'Ordonnance du 45, c'était l'indépendance à l'égard des pouvoirs, à l'égard euh, de l'argent et à l'égard des puissances étrangères. Donc, euh, bon, à l'égard des pouvoirs, c'est euh, rousselé directeur de cabinet de Mitterrand, à l'égard des puissances d'argent, euh, ça va être la cinquième qui euh, va être euh, cédée euh, finalement à R100, bon ça c'est un peu le retour de l'histoire, mais aussi euh, qui était destinée par François Mitterrand à Silvio Berlusconi, euh, qui était quand même l'incarnation des puissances étrangères. Donc voilà, à partir de ce moment-là, la gauche ne porte plus un programme de contestation dans les médias. Et je pense qu'on peut dire qu'on est encore dans cette parenthèse, enfin j'espère qu'il n'est qu'une parenthèse, qui est une parenthèse libérale, qui s'ouvre pour moi sur les terrains des médias, mais peut-être sur d'autres terrains également en 1983, et dont l'objectif euh, est euh, de sortir. Alors, euh, que, que faire Que faire Je répondrai avec la, la citation d'un sociologue américain. Que faire sur, donc, euh, euh, comment transformer, comment mener cette bataille pour la transformation des médias Robert McCheney, donc, qui est un, un copain, on va dire, de Chomsky et compagnie, euh, énonce... Alors que devrait faire la gauche face au système des médias commerciaux D'abord et surtout, elle devrait inscrire la réforme des médias sur son programme, consacrer ses forces aux problèmes et s'efforcer d'introduire la réforme des médias dans le débat politique. Je pense que c'est cette première bataille qui a mené et qui, pour l'instant, on peut constater, ne le l'est très largement pas. Moi, euh, Henri a, a, a fait toute une série de propositions. Moi, je, je resterai de manière populiste, j'en énoncerai qu'une seule, il l'a énoncé, mais c'est la déprivatisation de TF1, la confiscation de TF1 à Bouygues, enfin j'en je, ferai, moi, un slogan. Euh, C'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où, euh, je veux dire qu'on ne peut pas espérer ensuite transformer l'ordre des choses... L'ordre des choses, quand on arrive au pouvoir, il y a tout un tas d'inerties qui se produisent au sein des cabinets ministériels, les puissances d'argent qui s'y mettent, l'opinion, ainsi de suite. Auparavant, il faut avoir eu des mots forts, il faut avoir le courage des mots avant d'avoir eu le courage d'affronter les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le courage des mots, c'est d'arriver sur le plateau de TF1 en disant qu'on est pour la confiscation de TF1 à Bouygues. Moi, ça sera... Et si on a le courage de faire cette proposition et de la mettre en œuvre, il est vraisemblable qu'il y aura un certain nombre de propositions subsidiaires et bien moins compliquées à mettre en œuvre qui qu viendront à la roue. Donc ça, c'est la première bataille, bataille pour la transformation. La bataille de médias, je l'entends aussi comme la bataille que mènent les médias contre nos idées. Cette bataille-là, elle est permanente, elle est déjà présente. Euh, elle est bel et bien engagée. Alors, on en prendre un certain nombre d'exemples, je disais en 1983, euh, sur les retraites, c'est pareil, euh, en faisant ce, ce travail sur le programme du Conseil national de la résistance, je suis tombé sur un truc de 83. Donc, en 83, euh, Mitterrand vient de passer la retraite à 60 ans, et là, il y a des sondages qui disent, on a du mal à se mettre ça dans la tête maintenant, mais qui disent que la majorité des Français sont convaincus que bientôt la retraite va passer à 55 ans. Vous voyez Non seulement on ne va pas revenir là-dessus, mais en plus on va aller à 55 ans. Et là, dans le Figaro, on a Alfred Sori, donc un grand démographe de droite, qui s'inquiète de cette opinion qui reste assez indifférente. Et il dit, que faire pour balayer cet optimisme Informer les hommes au lieu de les faire rêver. C'est simple, c'est tout simple, mais quelle bataille Donc c'est la bataille de l'opinion qui est engagée. Et à partir de 1983, on voit en fait se mettre en place tout le débat, tout le, débat le, le schéma du débat présent est déjà le schéma euh, qui se met en place à cette époque-là, à savoir qu'il y a des lobbies patronaux comme l'Institut de l'Entreprise qui recommande en 1985 une retraite à la carte plutôt qu'une retraite couperée. On a un universitaire, André Babot, qui depuis est devenu administrateur de deux sociétés d'assurance, qui publie un livre, c'est un copain de Dominique Strauss-Kahn, qui publie un livre qui s'appelle « La fin des retraites ». Euh, on a des sondeurs, alors là j'ai un, un sondage, c'est le meilleur, c'est un sondage CSA, le parisien AGF. Donc vous voyez, dans toute objectivité, révèle que les Français n'ont plus confiance dans le seul régime de retraite par répartition et commencent à capitaliser. Donc vous voyez ça, c'est directement une société d'assurance qui payait un sondage aux parisiens. Euh, donc le, le débat sur les retraites avec les trois alternatives, vous savez, il faut augmenter les cotisations, machin, machin, machin. Bon, il se met en place à ce moment-là. Donc ça veut dire, ouais, comment on fait face euh, à ça, comment on fait face aujourd'hui au fait que ça, ça sera dans le prochain numéro de Satire qui sera en vente pour 3 euros dans tous les kiosques à partir du 21 septembre. Euh, comment on fait face aujourd'hui au fait que ça soit euh, les médias de droite qui choisissent le, le futur candidat à la présidentielle de la gauche Et c'est ça qui s'est produit. Si, euh, j'ai fait une observation, moi, j'ai regardé ce qui s'était passé depuis 6 mois dans le domaine de la politique nationale. Il y a trois sondages, notamment, j'en rajouterai un quatrième, qui ont lancé Dominique Shkroskan, il y en a un qui est publié par le JDD, c'est le premier, qui est publié en janvier. Ensuite, il va y avoir un sondage du point, et vous voyez, c'est le point qui... Et il va y avoir un sondage du Figaro, qui dit pas seulement que, le, que Dominique Strauss-Kahn est populaire, mais que c'est que le le candidat préféré de la gauche, vous voyez C'est le Figaro et l'Institut Opinion Away, parce que à côté des médias, évidemment, il y a, y a un certain nombre d'experts, et ainsi de suite. Il y a tout un appareil idéologique qui ne se limite pas aux médias. Et donc, comment on fait pour, pour contrer ça Alors, moi, je pense que la, le, le premier moyen, c'est la critique des médias. Donc, c'est l'association Acrimed, c'était le plan B. Fakir euh, en mène sa part, c'est-à-dire une entreprise de désenfumage, de compréhension des mécanismes et d'information sur les mécanismes qui font qu'il va, va apparaître un certain nombre, nombre d'évidences. Parce que c'est ça qui est terrible avec l'idéologie déliminante c'est qu'elle ne fabrique pas non pas des idées, mais des évidences. Et donc, comment on fait pour démontrer ces évidences Pour démonter ces évidences, c'est en les démontant, en regardant quel est le mécanisme qui les a imposés, quels sont les sondages, quand est-ce qu'ils apparaissent, qui rédige les papiers, comment ils les rédigent, et ainsi de suite. Donc c'est la première méthode, méthode de désenfumage. Et la deuxième méthode, je pense, c'est ne, ne pas avoir peur des médias, ne pas avoir peur d'être détesté des médias. Je veux dire, euh, l'extrême droite a été dé détestée des médias quand même depuis 20 ans, et elle ne s'en est jamais portée plus mal que ça. Donc il ne faut pas avoir peur d'être traité de populiste, parce qu'on prononce un mot. Moi, je tiens... Euh, je suis favorable à une certaine forme de protectionnisme. Le protectionnisme, évidemment, c'est le spectre du protectionnisme, c'est le serpent du protectionnisme, c'est une menace, ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, euh, sur, dans les, sur les plateaux télé, face aux évidences adverses, d'arriver avec un, un, un certain nombre de mots forts, de mots qui vont étiqueter, mais qu'il ne faut pas avoir peur des, des employés. Donc ça, c'est le, le deuxième point, c'est la bataille que mettent les médias contre nos idées. Et le troisième point, c'est la bataille, euh, quand on entend la bataille des médias, ça pourrait être la bataille des médias entre eux. C'est-à-dire la bataille de leurs médias contre les nôtres, ou de nos médias contre les leurs. Euh, je pense qu'il euh, y a un problème, on a un problème avec euh, la critique des médias, c'est peut-être pour ça que leur cri enfin, la critique qu'on leur adresse est, est parfois aussi ténue, c'est qu'au fond, aujourd'hui, euh, même quand on est dans la dissidence, on est contraint de passer sous les fourches codines euh, des médias dominants, et à la limite, on n'a pas ses propres médias pour porter notre parole, vous voyez euh, Et donc, je pense que... Donc ça, c'est dû, dû, à mon avis, d'une part à la faiblesse militante des partis, voire des syndicats, qui n'ont plus la, la, la puissance, assez de force pour euh, imprimer, diffuser leurs idées, euh, former un peu, on peut dire, une contre-société. Et le deuxième point dans cette presse militante, je vais le dire avec brutalité, je pense qu'elle est chiante. Euh, et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est un problème quand on a un certain nombre de tracts à diffuser, euh, d'associations. Ce, ce sont de, de, des partis, des gens, des syndicats pour qui j'ai de la sympathie. Mais il faut qu'on puisse être fier de distribuer les tracts qu'on a distribués fier de distribuer les journaux qu'on a distribués, qu'on trouve qu'ils sont bien foutus, que le message peut passer là où on le distribue et je pense que c'est pas le cas, quand on regarde la presse militante c'est toujours il y a des photos de tribunes il y a des photos de manifs, non mais c'est ça c'est gris, c'est triste c'est un peu emmerdant et je pense que je lui ai raconté deux anecdotes je fais des formations donc j'en ai fait une pour le parti de gauche je vais commencer par celle que j'ai faite pour solidaire euh, Je faisais une formation euh, solidaire sur l'éducation, plus exactement. Euh, donc, euh, dans ma ville, à Amiens, euh, et euh, je discute avec. Donc, j'avais, je demande à, dans ces cas-là à recevoir les journaux auparavant pour pouvoir en faire une critique avec eux. Et ils me disent que eux lisent pas leur propre presse. Donc, vous voyez déjà quand les militants lisent pas leur propre. Mais oui, mais bon. C'est qu'il y, qu y a un problème dans cette presse militante. Donc ils ne lisent pas leur propre presse. Bon, je dis, mais regardez, vous parlez de précarité, il y a néolibéralisme, ultralibéralisme, néolibéral, ultralibéral, libéral, capitaliste, tout ça, toutes les pages. Il y a des d'Ithéria où il y a parlé de précarité. Il n'y a pas une seule personne... Qui vit dans la précarité, qui a interviewé dans votre journal de 20 pages. Je dis mais comment ça se fait Moi j'ai fait un dossier sur les contrats emploi solidarité. Je suis allé rencontrer des gens dans les cantines. Je suis allé rencontrer, enfin donc dans, des, dans, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, ainsi de suite. Des gens qui font le ménage. Je suis allé voir chez eux, ainsi de suite. Comment ça se fait Et là, la réponse des militants était oui mais on n'ose pas. Moi je pense que je veux dire c'est un problème. Si les militants n'osent pas, les syndicalistes n'osent pas aller au contact. Des, euh, des salariés de leur propre euh, boutique c'est qu'il y a un problème donc là il y, y a un premier page à, à franchir je, je suis un peu long là dessus mais euh, j'enfonce le clou quand j'étais au parti de gauche donc pareil j'ai regardé des vidéos et puis tout ça euh, c'était, je sais pas, le congrès de fondation je sais pas trop, mais enfin, bon il euh, y avait une, un grand meeting, les gens ils étaient interviewés à l'entrée du meeting, et ils expliquaient pourquoi ils adhéraient au parti gauche donc ça donnait un truc du genre, bon bah moi j'étais OSGEN je suis passé au, euh, à la à, le, à, à la FSU et puis ensuite en fait, comme j'ai été au PRS, et bien naturellement je me suis retrouvé au PG, quoi bon, et ça ça veut dire quelque chose euh, quand on se présente comme ça, évidemment, la vidéo, elle est irregardable. Enfin, euh, je veux dire, elle ne présente pas d'intérêt. Même à l'intérieur du PG, il y a des chances... Alors, je ne sais pas si c'était... On avait fait l'exercice, donc naturellement, une personne se présentait comme ça. Et je me souviens euh, qu'on avait recommencé. Moi, bon, j'avais fait l'interview à la Mermet, quoi. Euh, et là, on arrivait au fait que la personne se présente en disant, ben moi, voilà, c'était pas la même personne que je, dont j'ai parlé, là, c'est pas le truc du film, mais moi je suis contrôleur des impôts, ou contrôleuse des impôts, je sais pas si on est contrôleur e ou contrôleuse, mais enfin je suis dans les impôts, et ce que j'ai constaté, c'est que depuis des années, et ben plus ça va, moins on a la possibilité de contrôler les boîtes et les grosses boîtes, et plus on doit aller taper sur les petits particuliers et ramener les petites sommes. Et ça, ça me dégoûte, et donc c'est pour ça que je me suis inscrite au SNUI, au syndicat national unifié des impôts, et c'est pour ça que je suis au parti de gauche. Eh ben si vous passez d'un mode de discours, parce que c'est le mode de discours devant la caméra, mais ça peut être le mode de discours aussi quand on tend un tract. Si je tends un tract à quelqu'un dans la rue, si je vais voir ma mère, qui n'est pas particulièrement poétisé bah, et qui je lui dis ben bah, voilà, je suis au PRS et machin, maintenant c'est le PG et tout. <rire> non, mais c'est terminé, quoi, c'est mort. Alors alors que si je lui dis bah voilà moi je trouve que c'est pas normal qu'on aille contrôler les petits particuliers et que bon et voilà mon boulot c'est ça et je suis un peu écœuré par mon boulot bah le message il va passer de, différemment en mode de présentation devant la caméra mais il va pas, passer différemment en mode de présentation aussi euh, dans le tractage parce que moi vous avez vu je suis arrivé avec mes paquets de tracts et puis tout ça je considère que le tractage la contre-information c'est une activité euh, permanente et importante euh, dans euh, un, un journal de dissident comme Fakir mais ça doit être un, un travail permanent, enfin, mon point de vue, je, je veux dire, j'étais sidéré, euh, bon, il y a un copain qui est au NPA, et qui me dit que, j'étais un peu déprimé par les, les chiffres de vente de Fakir, on tourne aux alentours de 10 000 exemplaires, il me dit, mais bah, attends, mais attends, c'est largement plus que tout est à nous. Dit, ah bon, mais tous les, tous les, tous ceux qui adhèrent au, au NPA ne sont pas obligés de, non, non, il n'y a pas d'obligation. Moi, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça incroyable qu'on ne lise pas la presse de son parti, de son, enfin, bon, voilà, bon, j'ai terminé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut passer, faut quand même qu'à côté des éditeurs, il y ait de l'info dans, les, dans, dans, les, dans, dans nos médias, qu'il y ait une fierté à le diffuser, qu'il y ait un travail de construction de tout ça. Alors, ça, pourquoi ça me paraît important? Parce qu'il y a deux enjeux. Euh, le premier enjeu, c'est euh, quels médias on veut demain. Je veux dire, quand vous dites, si vous dites aux Français, euh, bah voilà, on va euh, déprivatiser TF1, et regardez la télé du parti gauche, bon, je veux dire, tout ça, c'est fait par des bénévoles et tout ça, donc il ne s'agit pas de, de, de cibler, de dire, voilà, c'est pas bien, machin, je veux dire, bon, chacun a ses limites, mais il faut qu'on puisse dire, ben bah, voilà ce qu'on est capable de faire, vous n'allez pas vous emmerder tous les soirs, parce qu'on euh, produit de l'information autrement. Et je pense qu'il y a un enjeu qui tourne autour de ça, le, le, le deuxième enjeu, il est évident, j'en ai parlé, mais c'est le travail idéologique, le travail de fourmi idéologique, euh, moi, à Fakir, j'ai longtemps été convaincu de mon inutilité. Parce que, bah, quand on fait un canard qui est complètement marginalisé, euh, dont il est évident qu'on n'entendra jamais parler aux revues de presse, euh, bon, euh, qui, quand ça va bien, est vendu à 10 000 exemplaires, bon, je me disais, bah, à quoi ça sert Bon, euh, Donc du coup, on se trouve des raisons. Euh, la première, je pense, c'est à servir de contre-modèle, de dire, bah, voilà, pour les médias euh, dissidents, il y a une information qui peut être diffusée et pas chiante. Donc ça, c'est euh, se présenter, non pas en modèle de journaliste, c'est un peu, euh, mais quand même en euh, une tentative de dissidence pas chiante, on va dire. La deuxième raison, c'est qu'il y a des moments où euh, ce qu'on faisait de manière souterraine est apparu au, au grand jour et euh, où on a eu un impact qui était réel. Je prendrai deux cas. Euh, le premier cas, ça a été euh, les municipales de 2008. Donc, euh, Fakir était un journal local jusqu'en 2009. Et euh, pendant des années, on a évidemment galéré sur Amiens. En 2008, on était capable, sur la sympathie qu'on a éveillée, de diffuser 72 000 tracts sur Amiens, c'est-à-dire plus d'un par foyer. Et ça a, ça a eu un impact qui a été très important dans la campagne municipale. Donc ça, c'était un moment où je me suis dit, bon, bah, ce qu'on fait, c'est pas nul. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression que tout tombe euh, ça sert à rien et puis il y a des moments bah, finalement le, le travail de fourmis qu'on a maintenu on voit qu'il émerge, ça a été le cas évidemment aussi en, en 2005 et de la même manière vous l'avez entre les mains mais c'est ce qu'on a fait sur le travail sur le hold up tranquille puisque là euh, donc notre truc on l'a réussi quand même à le diffuser à 90 000 exemplaires sur la France grâce à des gens du parti de gauche du NPA, de la CGT, de Sudrail. ça a été repris dans les journaux militants parce qu'ils ont trouvé que c'était pas mal foutu et euh, Jean-Luc Mélenchon l'a très largement cité dans les colonnes du Monde en, ré en réponse à, à Jean-Pierre Levade. Donc euh, sans citer Fakir, ce que je comprends très bien, parce que ça ne fait pas sérieux euh, dans le Monde, ce que je comprends moins bien, c'est pas encore avoir reçu son bulletin d'abonnement, vous pourrez à nouveau lui passer le message. <rire> non, parce qu'on vit de ça. Euh, alors, et puis, euh, notre raison, c'est que j'ai lu, c'est pour vous convaincre de la nécessité de faire ce travail permanent, j'ai lu euh, un certain nombre de bouquins pour faire euh, la guerre des classes, notamment des, des, des grandes fresques sociales, on va dire, « L'histoire socialiste de la révolution française » par Jean Jaurès en 7 volumes, « Howard Dean, une histoire populaire des États-Unis »,« La formation de la classe ouvrière anglaise au 19 XIXe siècle ». Et ce qu'on voit constamment dans tout ça, c'est que euh, ça a toujours été un travail de fourmi cest à qu'à ce moment-là, ils n'ont pas compté sur TF1, sur le grand média de la Révolution française. Qu'est-ce que c'est le grand média à cette époque-là C'est l'Église, qui est capable de reproduire un discours dans toutes les, dans toutes les, les, les communes, dans toutes les paroisses du pays. Et ils n'ont pas compté sur euh, l'Église, à ce moment-là, pour reproduire leur discours. Ils ont construit leur propre média euh, militants, et le 14 juillet a eu lieu, et le 14 juillet a eu lieu sans l'Église. Donc voilà, pour un nouveau 14 juillet. Je m'arrête là.